Euh, bienvenue à mon talk que j'ai intitulé Java 9 module et module. Alors on va pas, je vais pas du tout vous parler de modules. Si vous voulez les modules, c'est à côté, d'accord. Par contre, on va voir. Moi, je vais vous parler de tout le reste. Euh, quand on parle Java 9 à l'heure d'aujourd'hui, et ça va être un grand sujet. Alors, on espère encore pour cette année, mais normalement, ça devrait être le cas. Euh, bah, le gros morceau, c'est quand même effectivement cette notion de module au travers du projet Jigsaw, d'accord, qui fait parler beaucoup de lui en ce moment. Euh, essentiellement, bah, pour permettre la mise en œuvre de systèmes de modules au niveau du JDK, au niveau de nos applications, et forcément aussi de nos dépendances, avec tout ce que ça va impliquer de contraintes, et c'est là où ça pose quand même certains problèmes, qui vont induire une rupture sur un certain nombre de choses, notamment la visibilité. Pour exemple, à l'heure d'aujourd'hui, une classe publique est accessible par toutes les autres classes du package, demain, ça ne sera plus le cas. Ce sera uniquement accessible dans le module, sans rien faire d'autre. Donc ça va forcément induire un certain nombre de choses. Pareil sur l'accessibilité, alors d'aujourd'hui par l'introspection on peut très facilement accéder à des membres privés, demain c'est terminé. Donc il y a pas mal de choses qui vont changer, plus ben forcément dès qu'on parle module on a aussi une partie organisation du code, et puis ben, un certain nombre de travaux et notamment qui sont encore en train de, de développer pour assurer une certaine compatibilité, même si forcément l'ajout de module, ça implique euh, une restructuration du code une certaine organisation. Ça sera mon seul slide sur les modules, parce que finalement quand on regarde un peu Java 9, il n'y a pas que ça comme avec toute version de Java, on a un certain nombre d'autres choses, des évolutions dans le langage, dans les API, dans la plateforme et dans la JVM. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que souvent, quand on regarde une nouvelle version de Java, on regarde souvent un peu le langage, hein, c'est ce qui s'est passé avec Java 8. On regarde aussi souvent les API, c'était aussi le cas avec Java 8, mais dans toute version de Java, il y a aussi et surtout des évolutions dans la plateforme et dans la JVM. Et alors d'aujourd'hui, ça peut être intéressant aussi de passer à une nouvelle version de Java, non pas pour des questions de langage ou d'API, mais aussi pour des choses que peut apporter la JVM. La JVM, c'est une machine de guerre, notre code s'exécute dedans. Donc s'il y a des améliorations qui sont apportées au niveau de la JVM, on peut en tirer des bénéfices, même si on ne bénéficie pas de choses au niveau du langage ou de l'API. Alors bien sûr, toute version de Java est définie dans une JSR, la 379, plus quelques JSR, notamment celle euh, de Jigsaw. Et puis il y a aussi 89 JEP. Donc les JEP, c'est des petites évolutions, alors qu'ils ne nécessitent pas toute la... Toute l'organisation, toute la structure, tout le process d'une JSR, donc quelque chose de moins lourd, mais qui contribue assez largement maintenant aux évolutions qui sont fournies dans la plateforme dans son intégralité. Alors il y en a 89 qui sont intégrées à l'heure d'aujourd'hui. Alors il a fallu que j'en sélectionne quelques-unes parce que j'ai que 40 minutes, une quarantaine de minutes, donc on ne va pas toutes les voir, mais j'en ai sélectionné quelques-unes, celles qui me semblent être, moi, le plus pertinent pour la majorité d'entre nous. Alors je suis Jean-Michel Doudou, je suis directeur technique chez Oxel Luxembourg. Euh, je suis l'auteur de deux didacticiels diffusés euh, en open source depuis déjà bien longtemps. J'ai aussi un certain nombre d'activités dans la communauté. J'ai cofondé notamment le Jug, je suis membre du Yajug, et tout ça, plus d'autres choses. Euh, J'ai été élu Java Champion il y a trois ans. Alors, de quoi je vais vous parler De petits changements mineurs dans le langage, alors pas aussi révolutionnaires qu'en Java 8, mais il y a quelques petites évolutions, de nouvelles API, des évolutions dans les API existantes, la mise à jour d'outils du JDK, des améliorations dans la JVM, et ça, encore une fois, c'est des choses qui peuvent être assez importantes. Le support de standard, parce que ça aussi, chaque nouvelle version apporte un support de standard. standards. Parfois, on peut avoir le regret que ces standards arrivent seulement maintenant, mais mauvais vieux tard que jamais. Des fonctionnalités diverses. Des fonctionnalités qui vont être dépréciées ou aussi retirées. Ça, il va falloir s'y habituer aussi, à partir de maintenant. Jusqu'à maintenant, en Java, toutes les API qui étaient dépréciées, on a des API qui sont dépréciées depuis Java 1.1. Ça a plus de 20 ans. Ben, maintenant, il va commencer à enlever des choses. Ça aussi, il va falloir commencer à s'y habituer. Et puis, malheureusement, à mon sens, quelques fonctionnalités reportées. Alors, au niveau des changements mineurs du langage, c'est issu d'une JEP, la 213. On a quelques petites améliorations dans le langage. On en a trois, en fait, qui sont issus d'un reliquat du projet Coins, qui n'avait pas été implémenté. Alors, ce n'est pas des choses révolutionnaires, mais on pourra utiliser l'annotation notation sur des méthodes privées. On a la possibilité d'utiliser l'opérateur diamant sur des classes anonymes, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Et on a une amélioration d'utilisation euh, du try with resources introduit en Java 7. Et puis on a deux autres améliorations. Alors la première, je ne sais pas si c'est une amélioration, c'est peut-être plutôt une régression. On ne pourra plus utiliser le caractère underscore comme euh, un identifiant. À l'heure d'aujourd'hui, utiliser juste un underscore, c'est tout à fait légal. Alors à partir, on verra, à partir de Java 8, on a un warning. Bah à partir de Java 9, c'est un mot-clé réservé du langage. Donc on ne pourra plus l'utiliser. Et puis, on a le support des méthodes privées dans les interfaces. Java 8 avait déjà introduit la notion de méthode euh, statique et par défaut dans les interfaces. Java 9 rajoute la possibilité d'avoir des méthodes privées. Alors, au niveau du try with resources, euh, qui a été introduit dans Java 7, on avait l'obligation de redéclarer une nouvelle variable. Et c'est cette variable-là qui sera gérée, notamment au travers de l'invocation de la méthode close de l'interface euh, AutoCloseable. Ce qui fait qu'on avait un petit peu quelque chose comme ça. Si je voulais utiliser ma variable euh, fils, j'étais obligé de redéfinir une nouvelle variable, ici, fils R dans mon try with sources, et c'est cette variable-là qui était utilisée. Et ben avec Java 9, si cette variable est finale ou effectivement finale, alors effectivement finale, ça va être introduit aussi en Java 8, hein, c'est une variable que vous n'avez pas l'obligation de déclarer finale, mais qui l'est quand même, c'est-à-dire que sa valeur ne change pas. Si c'est un objet, sa référence ne change pas. Et ben du coup, on pourra directement l'utiliser sans avoir à redéclarer une nouvelle variable. Alors, ça n'a rien de révolutionnaire, mais ça simplifie un petit peu le code. Au niveau de l'utilisation de l'opérateur diamant, on va pouvoir l'utiliser maintenant dans les classes anonymes. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire des choses comme ça. Alors bien sûr, ça ne marchera que si le compilateur est capable d'inférer le type générique. Typiquement ici, j'ai une classe contenu qui frappe simplement un objet de type T. Je peux très bien avoir une fabrique par exemple qui me construit un objet de type T. Et dans ce cas-là, ici, je peux utiliser l'opérateur diamant parce que le compilateur va être capable d'inférer le, le type. Par contre, dans cette fabrique-là, il n'est pas capable de le définir. Donc là, il faudra explicitement lui repréciser effectivement que le type générique, ici, c'est une liste de n'importe quel objet. Et là, si vous ne le faites pas, il y a une erreur du compilateur. Il n'est pas capable de faire l'inférence du type. Là, on sera obligé de le faire. Au niveau de la notation self euh, alors on ne pouvait pas l'utiliser partout, et notamment sur les méthodes privées. Alors essentiellement, pourquoi Parce que les annotations, en fait, elles ne sont héritées que sur des classes. Donc en fait, on pouvait l'utiliser que sur des choses qu'on ne pouvait pas redéfinir. Alors effectivement, avant Java 9, on pouvait les mettre sur des méthodes finales, statiques, sur des constructeurs. Et bien, avec Java 9, on peut l'utiliser aussi sur des méthodes privées. Si vous l'utilisez dans les autres cas, il y a toujours une erreur de compilation. Au niveau des méthodes privées dans les interfaces, ce qui est peut-être la chose la plus, la plus intéressante, L'idée, c'est qu'avec l'introduction des méthodes par défaut et statique dans les interfaces, quand on voulait partager du code entre deux méthodes, la méthode qui contient ce code partagé devait obligatoirement être publique. Ce qui n'était pas forcément terrible d'un point de vue encapsulation. Donc du coup, à partir de maintenant, en Java 9, on va pouvoir introduire des méthodes privées. Alors bien sûr, et ça a du sens, ne peuvent pas être privés bah, des méthodes par défaut et des méthodes abstraites, puisque par défaut, les méthodes abstraites devraient être définies, et la méthode par défaut, c'est celle qui devrait être utilisée si on ne la définit pas. Par contre, dans les autres cas, on va pouvoir définir des méthodes privées et donc mieux respecter euh, l'encapsulation. Au niveau de l'identifiant underscore, jusqu'à maintenant, c'était tout à fait légal d'avoir ce code, de définir une variable et de l'appeler underscore. Ça pose pas de problème. Alors Au niveau de Java 8, on avait quand même un warning au niveau du compilateur qui disait « Attention, dans la prochaine version, vous ne pourrez plus faire ça. » Et puis on avait quand même une autre restriction, c'est que déjà à l'heure d'aujourd'hui, en Java 8, vous ne pouvez pas utiliser l'underscore comme paramètre, nom de paramètre dans une lambda. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une erreur de compilation. En Java 8. Au niveau de Java 9, quelle que soit la situation, vous n'aurez plus le droit d'utiliser cet identifiant. Ça va devenir un mot-clé réservé du langage probablement dans Java 10 au niveau des lambdas pour préciser qu'en fait on ne fournit pas de valeur à un paramètre. En termes de nouvelles API, euh, on a une API qui nous permet qui s'appelle Stack Walking euh, qui va nous permettre de manipuler au travers de stream euh, les stacks. Et ça c'est intéressant parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on fait beaucoup d'architecture en couche, on utilise de nombreux frameworks, et finalement quand on demande la stack trace, on a des choses avec un certain nombre de lignes. Et finalement dans ces choses là, il n'y a généralement que nos propres classes qui nous intéressent. Généralement, c'est plutôt dans ces endroits-là que ça pique. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on a déjà des solutions hein, qui nous permettent de récupérer mais l'intégralité de la stack. Donc, on a un joli tableau que la JVM doit construire dans son intégralité. Et bien sûr, on peut faire des choses à la main parce que c'est un tableau. Et bien, cette API-là, elle va nous permettre de parcourir, de filtrer et d'accéder aux informations de la stack trace. Et on va voir que ça se fait au travers d'un stream. Donc, on va bénéficier de tout ce qui est stream. Notamment des traitements lazy qu'on pourra interrompre. Donc si la seule chose qui nous intéresse, c'est uniquement euh, nos n premières euh, lignes de la stack sur nos, propres, euh, sur nos propres classes, on pourra filtrer et arrêter le traitement, ce qui fait qu'on va améliorer les performances. Donc cette API permet de parcourir, de filtrer et d'accéder aux informations de nos stack traces. Pour ça, on a une interface, Stackwalker, Stackframe qui encapsule un certain nombre d'informations sur une frame de la pile. Alors on a un certain nombre de méthodes qui nous permettent d'obtenir le nom de la classe, le nom de la méthode, le numéro de la ligne, un certain nombre de choses. Et on a une classe RedSafe, StackWalker, qui propose plusieurs surcharges de fabrique qui vont nous permettre d'obtenir une instance. Et cette instance-là, elle a une méthode walk qui attend en paramètre une fonction qui va nous passer un stream de type StackFrame, qui va nous permettre en fait de manipuler la stack et de filtrer, par exemple, les informations dont on a besoin. Un petit exemple ici, Donc, on récupère simplement l'instance en invoquant la méthode getInstance, on invoque la méthode walk, et au travers d'une lambda, on obtient le stream, et au travers du stream, on peut manipuler. Ici, on récupère simplement le nom de la classe, le nom de la méthode, 2 le numéro de la ligne, et on filtre pour ne garder que celle qui commence par un certain nombre de packages, et je ne garde que les dix premières. Je collecte tout ça dans une collection et je renvoie le tout pour les traitements qu'on veut faire, afficher ou extraire des informations. Alors, c'est plus trop la mode, mais euh, si vous faites encore des API stand des, des applications stand-alone, euh, il y a un petit enrichissement qui est fait au niveau euh, de la classe desktop pour permettre d'accéder à certaines fonctionnalités de l'OS. Euh, en fait, l'idée, c'est d'enrichir de, les possibilités d'interaction avec le système hôte. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il y a certaines JVM qui le proposaient, mais c'était spécifique notamment sur Mac. Là, c'est standardisé, ce qui fait que ça pourrait être standard sur toutes euh, les JVM, et donc euh, améliorer la portabilité, encore une fois, sur les applications standalone, et d'obtenir une meilleure interaction avec le système hôte, au travers notamment de choses pour interagir avec le bureau, la barre de tâches et surtout les événements. Alors, je m'étends pas trop sur le sujet parce que ce n'est plus trop euh, à la mode. Mais si ça vous intéresse, allez voir, il y a un nouveau package à WT Desktop dans le module Java Desktop qui propose un certain nombre de choses. Et notamment, il y a des nouvelles méthodes qui ont été ajoutées dans la classe Desktop pour faire ce genre de choses. Attention, toutes les fonctionnalités ne sont pas supportées sur toutes les plateformes. On a aussi quelque chose qui fait aussi un peu parler euh, en ce moment, c'est euh, tout ce qui est réactive. Et on a une API, l'API Flow, qui va nous permettre en fait de définir un ensemble minimal d'interfaces et une classe donc c'est plutôt quelque chose qu'il faut voir comme une SPI. Il n'y a pas d'implémentation. L'idée, c'est que soit vous serez amené à développer vos propres implémentations, soit certains frameworks vont s'appuyer sur ces interfaces-là pour avoir quelque chose de, de standard au niveau de la mise en œuvre des réactifs streams. Euh, attention, les réactifs stream ce n'est pas du tout les streams de Java 8. Hein. C'est quelque chose de complètement différent. L'idée, c'est quoi C'est d'avoir un mécanisme plutôt de type publication souscription asynchrone. L'idée, c'est de consommer des éléments d'un flux au fur et à mesure qu'ils sont produits. Généralement, quand on veut faire ce genre de choses, à l'heure d'aujourd'hui, on a plutôt quelque chose de type queue. Donc on a un produceur qui va remplir une queue et un consommateur, un ou plusieurs consommateurs, qui vont dépiler. Ce genre de problématique induit au moins deux choses. Un temps d'attente. Le consommateur, il attend quand il n'y a pas d'éléments à consommer. Et puis on a aussi une deuxième problématique, c'est que si le produceur Créer plus d'éléments qu'on est capable de consommer, à un moment donné, la queue elle se remplit et ça peut poser des problèmes. Donc finalement avec ce genre de solution, euh, on peut voir, on peut le voir alors, basiquement comme étant une combinaison en fait des patterns itérateur et observer. Donc il y a quatre interfaces. La première c'est Producer qui va nous permettre de, qui ne définit qu'une seule méthode, Subscribe, pour définir en fait euh, le comportement d'un produceur d'éléments. On a une interface Subscriber qui va permettre de consommer les éléments produits. On a quatre méthodes: onNext, onComplete, on on subscribe. on onNext pour consommer un élément. onComplete qui sera invoqué une fois que tous les éléments, une fois que le produceur a terminé de produire des éléments. onThrowable ben, le produceur a un problème, il y a une exception qui est levée. et onSubscribe qui va permettre d'enregistrer de, euh, euh, le, le consommateur. On a cette interface souscription qui va permettre en fait, de gérer la communication entre le producteur et le consommateur au travers de deux méthodes, cancel et demander en fait, les éléments suivants au travers de la méthode request. Et enfin, on a une dernière interface qui est l'interface processor euh, qui permet de transformer un flux en un autre. En fait, cette interface-là, elle hérite et de publisher et de subscriber. Donc en fait, elle va se mettre entre un producteur et un consommateur. Elle fait office de l'un et de l'autre, donc elle va permettre de prendre un objet et de le transformer dans un autre, pour être de nouveau être éventuellement consommé. Alors, l'intérêt effectivement de ce genre de choses, et ça c'est ce que proposent les API Reactive Stream, c'est effectivement qu'on a déjà mécaniquement un mécanisme de type bad pressure qui est implémenté. Donc, on ne peut pas avoir du débordement au niveau d'objets intermédiaires puisque les, les éléments sont consommés. À la demande. Et c'est pas le producteur qui produit des éléments et qui sont éventuellement consommés. Là, c'est le consommateur qui demande au producteur des éléments. Donc, on inverse en fait le rôle de, de, des différents composants. Et du coup, on a quand même une consommation de ressources qui est moindre. Au niveau des évolutions dans les API, on a une API process. Alors, en Java, ça a toujours été un peu l'appelé, ça, depuis le début. Euh, on a toujours été un peu pauvre pour interagir avec les process du système. Alors, historiquement, euh, avant Java 5, on avait simplement euh, la méthode runtime ou un getRuntimeExec qui nous permettait de lancer un processus. À partir de Java 5, on a un process builder qui nous permet d'avoir une meilleure interaction avec le processus, notamment de récupérer les flux de sortie et d'entrée. Au niveau de Java 9, on a beaucoup plus de choses. On a une nouvelle API qui arrive avec une interface processHandle qui va nous permettre d'obtenir des choses de manière standard. Alors d'aujourd'hui, si vous voulez récupérer un PID, il faut passer mécaniquement par des choses un peu compliquées. Soit de demander l'exécution d'une commande liée à l'OS, donc là on n'est plus trop portable, soit de faire des choses au travers de JMX, qui ne sont pas forcément portables non plus. Maintenant, on va avoir une API qui va permettre de faire ça de manière complètement standard, pour récupérer un certain nombre de choses, notamment une méthode statique current qui va nous permettre d'obtenir le processus courant, en clair, le processus de la JVM. Et puis on a un certain nombre d'autres méthodes qui vont nous permettre d'obtenir des infos diverses et variées. Euh, qui a lancé le processus Quelle est la consommation CPU Depuis quand ce processus s'est démarré On peut obtenir le PID d'un processus avec la méthode PID. Elle a récemment changé, avant c'était getPID, maintenant c'est simplement PID. On peut aussi demander la terminaison d'un processus avec destroy et destroy forcibly. On peut obtenir aussi les processus fils direct ou toute l'arborescence éventuellement. Et pour des questions de compatibilité, dans la classe process, ils ont ajouté une méthode toHandle qui nous permet d'obtenir une instance de processHandle. Vous remarquerez que c'est une interface, donc c'est la JVM qui a la responsabilité de fournir une implémentation. Autre chose aussi intéressante au niveau de cette API-là, on peut déclencher des traitements à la fin d'un processus, c'est-à-dire que vous démarrez un processus, et une fois que ce processus va se terminer, on peut faire exécuter des choses. Alors pour ça, on a une méthode onExit sur l'interface processHandle qui nous renvoie un compatible feature typé handle Et ils ont aussi implémenté une fonctionnalité un peu similaire dans euh, Process. Pareil, la méthode OnExit, qui nous renvoie aussi un Compatible Feature, mais ce coup-ci de Process. Attention, euh, notamment, par exemple, quand on demande la suppression euh, d'un Process, ça ne bypasse pas les règles de l'OS. C'est une demande de terminaison du Processus. Si vous êtes sur un Unix, il est peu probable que si votre Process ne s'exécute pas en route, vous puissiez arrêter des Processus route. Hein. D'accord Donc c'est juste une demande. Après, l'OS peut euh, refuser cette demande-là en fonction euh, des droits euh, qui sont euh, ou du user qui est utilisé pour gérer les process. Quelque chose de sympa aussi, les... il y a des fabriques euh, pour les collections. Alors d'aujourd'hui, en Java, quand on veut faire des créer des instances immuables de collections, on n'a pas de solution simple. Alors historiquement, on a un petit peu ce genre de choses. On crée un H7, on ajoute les différents éléments, et puis on invoque la méthode unmodifiable set de la classe collections pour arriver à avoir notre ensemble immuable. Alors on peut faire d'autres choses, hein. euh, typiquement ce genre de choses. Alors là c'est encore un peu plus compliqué parce qu'on passe par un tableau pour créer une collection qu'on rend immuable. On peut aussi faire ce genre de choses, utiliser les doubles accolades qui vont créer en sous-jacent en fait une classe interne. Bon syntaxiquement c'est encore pas terrible non plus. Et puis avec Java 8 on peut aussi bah, utiliser les streams. Mais là vous voyez que syntaxiquement on est quand même sur des choses qui sont quand même assez, assez compliquées. Du coup, ce qui est fait, dans la JEP 269, ils ont ajouté des fabriques statiques dans les interfaces list, set et map pour pallier au fait qu'on n'a pas d'éléments syntaxiques directement dans le langage pour créer des instances de collection qui soient immuables. Il y a 12 surcharges de la méthode off, une sans paramètres, une avec un ou plusieurs éléments et un varargs pour améliorer les performances. Et du coup, l'exemple que je vous ai montré sur le slide précédent, il se résume maintenant en Java 9 à ça. Donc là, en termes de syntaxe, on est quand même sur quelque chose d'assez simple. Il y a quand même des contraintes. Les contraintes, c'est que euh, les instances qu'on obtient, vous n'avez pas la main sur le type dessus. C'est forcément celle qui est fournie euh, par la JVM, qui est généralement une classe interne statique euh, de type Java util immutable collections. Ce sont des value-based. Elles sont serialisables si l'ensemble des éléments qui contiennent sont serialisables. Vous avez un null pointer exception si vous passez nul à la méthode off pour liste et set, et vous ne pouvez pas non plus utiliser nul comme clé ou comme valeur dans la méthode off des maps. Et puis quelque chose aussi, alors ça par exemple en Guava, euh, qui propose euh, des, des choses un peu similaires, il y a des types dédiés, pour bien préciser qu'effectivement cette classe est immuable. Là vous avez vu, c'est simplement euh, une interface set. Donc l'idée c'est peut-être d'utiliser des conventions de nommage pour... Euh, Préciser qu'effectivement, attention, cette collection est immuable. Si vous tentez de la modifier, vous aurez une exception. Hein. La classe optionale a été. Ils ont rejeté trois méthodes dedans. Alors, pas forcément des choses révolutionnaires, mais à partir d'un optional, on peut obtenir directement un stream avec la méthode stream qui renvoie bah, soit un stream vide si l'optional n'a pas de valeur ou la valeur contenue dans le stream. On a euh, la méthode or qui, en fait, attend au paramètre euh, un supplier qui va nous permettre de renvoyer un optional. Et en fait, si la valeur est présente, alors ça nous renvoie un optional de la valeur. Sinon, ça renvoie l'optional généré par le supplier fourni en paramètre Et puis, on a une dernière méthode, if present or else qui attend un consumer et un runable. Si, en fait, on a une valeur qui est encapsulée dans l'optional, c'est le consumer qui est exécuté. Sinon, c'est le runnable qui va être exécuté. Au niveau de l'API Stream, on a quatre nouvelles méthodes. Alors, les deux premières sont un peu complémentaires à limit et skip. Le problème de limit skip alors d'aujourd'hui c'est que vous êtes obligé de mettre une valeur numérique. Donc vous devez savoir combien d'éléments euh, vous voulez euh, limiter ou euh, éviter. On a deux nouvelles méthodes, take-while, qui attend un predicate, qui va renvoyer en fait, les éléments du stream tant que le prédicat est vérifié. Et une fois que le prédicat passe à false, tous les autres éléments sont ignorés. Typiquement ici. Je crée un stream infini qui incrémente des valeurs de 0 à n, et je dis simplement ben, euh, je prends toutes celles tant que n est strictement inférieur à 10. Donc ça nous affiche des valeurs de 0 à 9. On a son opposé, la méthode drop while qui attend aussi un predicate, et qui va en fait ignorer tous les éléments tant que le predicate est à true. Et une fois qu'il passe à false, tous les autres éléments seront pris en compte. Vous avez un exemple qui, euh, pareil, de nouveau me génère euh, des valeurs de 0 à 1 de manière infinie. J'ignore les 9 premières, les 10 premières, pardon. Je n'en prends que 10, et du coup, ça va afficher les valeurs de 10 à 19. Alors attention quand même, euh, il vaut mieux utiliser ces deux méthodes-là sur des streams qui sont ordonnés. Parce qu'une fois que le, la valeur du prédicate bascule, ça, elle ne rebascule plus. Hein. Donc il vaut mieux que les éléments soient ordonnés. On a aussi quelque chose qu'on avait dans Optional, qui est rajouté au niveau des streams, c'est « off nullable » qui en fait renvoie un stream avec l'élément fourni en paramètre, ou vide si euh, c'est nul qui est passé en paramètre. Alors évidemment, on pouvait déjà faire ça, c'est simplement un petit raccourci syntaxique vers bah, si mon élément est nul, alors je renvoie un stream empty, sinon je renvoie un stream qui contient l'élément. Et puis on a une nouvelle surcharge de la méthode iterate qui en fait attend en paramètre supplémentaire un predicate. Typiquement en Java 8, pareil, je crée un stream infini qui va me créer des valeurs de 1 à, en incrémentant de 1 en 1 et je prends les 10 premières. Et ben on peut exprimer ça maintenant euh, au travers de cette nouvelle surcharge de la méthode iterate avec un predicate. Alors dans cet exemple là c'est pas flagrant, mais vraiment l'intérêt ici c'est que maintenant vous avez un predicate donc qui pourra être évalué et là vous pouvez mettre le code que vous voulez et plus simplement une valeur numérique. Ici dans les deux cas on affiche les valeurs de 1 à 10. Quelque chose qui est intéressant, la JEP 285, spin -int, elle est intéressante pour deux choses, parce que la première, elle n'est pas à l'origine de quelqu'un d'oracle, c'est une autre société, Azul en l'occurrence, qui l'a proposée, elle touche à la classe thread. Et la classe thread, c'est vraiment une des classes fondamentales depuis le début de Java. Et bien, ils ont rajouté une nouvelle méthode dedans, qui s'appelle OnSpinWait. Alors finalement, si vous allez voir le code de cette méthode-là, elle est vide. Elle est vide, mais elle est annotée avec une annotation un peu particulière, qui s'appelle hotspot candidate L'idée, c'est quoi C'est que euh, quand cette méthode-là va être invoquée, elle va éventuellement réduire la consommation CPU dans les boucles d'attente dans un thread. Et finalement, quand on fait des threads, les threads, souvent, ils attendent. Et attendre, pour un CPU, c'est pas ne rien faire, c'est consommer de la CPU pour attendre, vérifier que euh, la condition, ou en tout cas, que le thread ne doit pas se débloquer. Donc l'idée, en fait, de ça, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de code, c'est qu'en fait, c'est la JVM, et plus exactement euh, le compilateur C2 de la JVM hotspot, qui peut éventuellement, en fonction de la plateforme, venir rajouter du code machine et utiliser des fonctionnalités dédiées du processeur. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de code, parce que c'est forcément aussi lié à la plateforme. Le comportement de cette méthode-là est complètement lié à la plateforme. Typiquement, si on est sur de l'Intel X86, il pourra utiliser l'instruction « assembleur pause », qui va réduire effectivement la quantité de CPU consommée. Pour information, à l'heure d'aujourd'hui, c'est déjà utilisé dans quelques classes d'implémentation du JDK, notamment Phaser, Lock et Synchronous Queue. Au niveau de la mise à jour des outils, on a un certain nombre de choses. Alors la plus impactante, c'est qu'en fait, ils ont complètement réorganisé le JDK et le JRE, la structure des répertoires. Avant Java 9, on avait un JDK qui contenait un JRE. Donc on avait un sous-répertoire JRE qui contenait l'intégralité d'un JRE. Donc on retrouvait deux répertoires BIN, notamment, un pour le JDK, un pour le JRE, on avait aussi deux répertoires libres, et notamment, on retrouvait le rt.jar dans lib et le tools.jar dans le JDK. Avec Java 9, alors attention, on parle bien de la structuration des répertoires, on a toujours un JDK, on aura toujours un JRE, et on téléchargera toujours l'un ou l'autre si on veut faire de l'exécution ou du runtime, mais par contre, au niveau de la structure des répertoires, ça sera la même. On se retrouve sur une structure complètement linéaire où on a simplement un répertoire bin, entre autres, lib, conf et jmods, que ça soit JRE ou JDK. Alors bien sûr, le répertoire BIN par exemple, avec le JDK il contiendra le compilateur et il ne l'aura pas dans le JRE, mais on a plus cette imbrication, on est vraiment sur la même structure. Bien sûr aussi, il y a certains les modules notamment qui sont ajoutés dans ce répertoire jmods, et puis bah, on a un certain nombre de fichiers hein, qui sont remplacés par des modules, notamment le tools.jar et le rt.jar qui disparaissent. Ah, il y a aussi du coup un certain nombre de mécanismes qui deviennent complètement inutiles, notamment grâce aux modules. Le mécanisme Endorse, qui est complètement retiré. Le mécanisme Endorse, c'était la possibilité de remplacer, par exemple, des versions fournies directement euh, dans le RT.jar. C'était notamment Jaxby, par exemple. Si vous vouliez avoir une version plus récente de Jaxby que celle qui était fournie euh, dans votre version euh, de la JVM, il fallait passer par ce mécanisme-là. Ben là, avec les modules, on n'en aura plus besoin. Et puis on avait aussi un mécanisme d'extension qui, qui est lui aussi retiré. Quelque chose de sympa aussi, la JEP 293, euh, à l'heure d'aujourd'hui, quand on regarde les outils du JDK, euh, les options de ces outils-là sont tous homogènes. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut au niveau des outils. Alors, on a un certain nombre de particularités. Typiquement, les versions longues des options peuvent se mettre avec un tiret ou avec deux tirets. On a un tiret version ou un tiret tiret version. Toujours sur ces versions longues, parfois, les mots sont séparés par un tiret ou pas du tout. On a par exemple tiré no tiré header, ou alors on a euh, tiré java agent, tout attaché, donc on n'est pas très homogène. Au niveau des options courtes, on peut avoir soit une lettre, soit plusieurs lettres. Au niveau de la précision de valeur, on est avec un égal, avec ou sans espace. Et le pire, c'est que quand vous demandez de l'aide sur une commande, c'est pas toujours la même option qu'il faut utiliser. Tirer help, tirer point d'interrogation, tirer tirer help. Au niveau de la JEP, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils vont harmoniser les nouvelles options avec une syntaxe en utilisant le style GNU. Ça veut dire que toutes les options actuelles restent. Par contre, toutes les nouvelles options devront respecter cette nouvelle règle, donc d'être sensible à la casse. Le fait que les options longues commencent par un tiret tiré et que chaque mot devra être séparé par un tiret, -tire, typiquement au niveau du module pass, ça sera tiré tiret module-tiret passe. Au niveau des options courtes, c'est un seul caractère qui commencera forcément par un seul tiret, qui peuvent éventuellement être groupés. Donc si je pourrais faire « e, a » ou -E « tiret ea ». Les valeurs sont séparées par un espace ou peuvent suivre directement l'option pour les options courtes. Et si on a plusieurs valeurs, c'est toujours séparé par un virgule, sauf, comme actuellement, au niveau des répertoires, Répertoire ou fichiers, c'est toujours le point virgule sous Windows et le deux points sous Linux. Les anciennes options restent, et bien sûr, ça sera à la charge de chaque outil de gérer éventuellement euh, les incompatibilités qui pourraient arriver, notamment avec cette possibilité de regrouper les options courtes sur deux caractères. Je pense qu'il y a certaines commandes qui vont, qui vont s'arracher les cheveux. Bon, ça c'est pas forcément super flagrant, mais en Java 8, on avait un certain nombre de, de combinaisons du garbage collector qui étaient deprecated. Elles sont retirées euh, au niveau de Java 9. Bon, je pense que maintenant plus personne les utilise. Bah, de toute façon, maintenant vous ne pourrez plus. Euh, quelque chose qui est intéressant aussi, la JEP 189. Ils, ont, euh, ils vont limiter en fait la possibilité euh, de compiler avec une version du JDK les anciennes versions. Typiquement, c'est quoi À l'heure d'aujourd'hui, on est capable de compiler ce code-là en Java 8. Alors pour ceux qui l'ont remarqué, j'ai appelé, enfin, en tout cas la variable, elle s'appelle assert. Or assert est quand même un mot-clé de Java 4. Et eh bien ça, ça se compile quand même en Java 8. Alors ça se compile quand même parce que quand on va lui dire, on lui dit, bah, « Écoute, moi mon source, il est compatible 1.3. » Et à l'heure d'aujourd'hui, il nous donne des warnings, mais ça compile très bien. Et bien avec Java 9, ça ne sera plus possible. Pourquoi Parce qu'ils vont limiter en fait le support de la compilation uniquement à la version courante et aux trois versions précédentes. Donc, Typiquement ici, si je suis en Java 9 et que je veux compiler en Java 8, je peux très bien dire, bah voilà, je compile source 8, target 8, vous remarquez au passage que je suis quand même obligé de préciser où est le rt.jar, ce qui n'est plus là en Java 9. Alors bien sûr, du coup, ben, Java 9 compilera par défaut en Java 9. Il compilera aussi les versions 8 et 7. Et si jamais vous compilez en 6, il va quand même vous donner un warning en disant qu'attention, avec la version de Java 10, 6 ne sera plus supporté puisqu'on garde que les trois dernières versions plus la courante. Autre chose aussi qui a été introduite dans la JEP 247, euh, pour faciliter un petit peu, euh, pareil, la compilation de différentes versions, il y a une nouvelle option, tirer, tirer, release, qui est en fait une simplification, qui revient simplement à faire tirer source, tirer target, et éventuellement de préciser euh, le rt.jar. Vous allez me dire pourquoi Eh bien parce qu'il y a une nouvelle façon maintenant de packager euh, des choses en Java, du multi-release jar file. Avant Java 9, quand on voulait faire, euh, livrer en fait, différentes euh, mêmes versions d'un jar compilé dans différentes versions, il fallait faire plusieurs jar. Alors Généralement, on mettait le numéro de la version de Java concernée, donc classiquement, on avait notre jar, qui est un zip, on a notre arborescence éventuellement avec nos points classes, et un petit répertoire méta éventuellement, avec un euh, fichier manifeste qui peut contenir des métadonnées. Et bien Avec Java 9, on va avoir la possibilité de mettre plusieurs points classes compilés pour différentes versions de Java. Ça va marcher comment La version courante sera toujours à la racine. Par contre, les autres versions seront dans un sous-répertoire version slash le numéro de version de Java dans le répertoire méta-inf. Et attention, il faut absolument dans ce cas-là indiquer dans le manifest.mf l'option multi-release, il faut la mettre à true. Du coup, on pourra avoir quelque chose comme ça. Donc j'ai toujours ma classe et je pourrais très bien, dans mon jar, fournir une version de ma classe en 9 et en 10. Et que vont faire les outils ah, Bien sûr, il faut que les outils le supportent. Hein. Si vous tentez d'utiliser ce genre-là en Java 8, il va utiliser simplement celui qui est à la racine. Mais si vous essayez de l'utiliser par exemple en Java 9, ce que va faire la JVM en Java 9, c'est qu'elle va d'abord aller rechercher s'il y a une version spécifique à sa version dans le meta-inf, et si elle la trouve l'utiliser. et sinon elle va remonter jusqu'à prendre celle qui est à la racine. Bien sûr, il faudra que les outils le supportent, et notamment il y a déjà eu une mise à jour de certains outils du JDK, le compilateur, l'outil jar, forcément aussi la JVM, et la classe jarfile pour arriver à gérer ce genre de choses. On a un nouvel outil, JShell, qui est un outil de type read-print-loop. Qui est un interpréteur interactif de commande. Euh, bon, c'est sympa. Si vous voulez tester du code Java, euh, c'est plutôt euh, intéressant. Euh, L'idée, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin d'écrire de méthode main dans une classe pour arriver à tester du code. Donc, c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Ou d'utiliser effectivement certaines fonctionnalités des IDE comme le scrapbook ou Eclipse. Au niveau des outils retirés dans Java 9, on a jiat Bon, je pense que plus personne n'utilisait, essentiellement, pourquoi Parce qu'on a d'autres outils qui permettent déjà de visualiser le heap. Euh, et puis, quelque chose qui était fourni euh, avec Java 7 et 8, c'était euh, en fait une version euh, rebrandée de Apache Derby. Euh, donc, vous aviez une petite base de données Derby euh, qui vous était fournie avec le JDK dans un sous-répertoire DB. Et bien là, vous l'aurez plus. Alors bien sûr, si vous le voulez, ben, il faut les télécharger Derby sur le site Apache. Au niveau des améliorations dans la JVM, ah Sujet intéressant, en tout cas en Java, la gestion des versions. Euh, moi, quand j'ai commencé Java, c'était une version 1.0, c'était simple. On a une version 1.0, une version 1.1, tout allait bien. Et puis on est passé à la version 1.2. Et de la version 1.2 à 1.5, tout a été rebaptisé Java 2. Alors là, on a commencé à se poser des questions, parce qu'on avait du Java 2SE, ou du Java 2EE, avec des versions 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Et puis à 1.5, ben, on avait notre grand concurrent historique qui était déjà à la version 4. Et puis nous, on était à la version 1.4. Il y a Une bonne idée, c'est qu'on a de nouveau renuméroté tout en Java 5, tout en gardant encore 1.5. Et quand Oracle a racheté euh, Java, ils ont réintroduit un nouveau numéro de version. Qui comprend ce nouveau format de version Alors Pourtant, c'est simple. On a deux types de versions. On a des versions non relatives à la sécurité, des Limited Update Release, qui sont forcément des multiples de 20. Non, rigolez pas. Et puis, on a des versions relatives à la sécurité, qui sont des CPU, des Critical Patch Update, qui sont des valeurs multiples de 5, éventuellement avec l'ajout de 1, pour garantir que le nombre soit impair, tout en se basant sur la version LUR correspondante. Maintenant, vous comprenez pourquoi les numéros, des fois, ils s'incrémentent un peu, un peu bizarrement. Le pire aussi, c'est que, euh, typiquement, par exemple, on a une LUR 7U40, et si on a des CPU suivantes, on va avoir une 7U45, 51, 55, et ainsi de suite. Et quand on va passer à la LUR suivante, ça sera Java 7Update 60, et du coup, on continue cette incrémentation-là. Et puis, ben, on a toujours différentes représentations d'une même version du JDK. On a des JDK 7Update 60, des 1.7.0 underscore 60, et même des 7U60. Tout ça, ça va être remplacé en Java 9 euh, par un format qui est inspiré de SEMVER. Alors, c'est pas tout à fait du SEMVER, du Semantic Versioning, c'est inspiré de SEMVER, composé de quatre numéros, major, minor, security et patch. Et c'est surtout à cause de security que c'est inspiré de SEMVER. L'idée, c'est qu'avec un numéro majeur, ben, forcément, on a une spec, on a une JSR, en clair. Donc, normalement, la prochaine version de Java, ça ne sera pas une 1.9, ça sera une 9. Au niveau du numéro mineur, ben, ça correspondra à des bugs fixes ou à des mises à jour des API standards, parce que ça aussi, avec les modules, il va falloir s'y habituer. On risque d'avoir des livraisons un petit peu plus fréquentes, et simplement de quelques modules, pas forcément de toute l'intégralité. On a un numéro dédié à la sécurité, et on a un numéro patch qui est à la discrétion du fournisseur de l'implémentation de la JVM. Et puis il y a une nouvelle API au niveau de runtime, qui nous permet d'obtenir ce numéro de version, de les comparer, de manipuler ce, ce format. Dans la JEP 223, le dernier garbage collector de la HotSpot, G1, euh, qui est un ramasse miette conçu en fait pour réduire les temps de pause, avoir des temps de pause beaucoup plus prédictibles, euh, notamment sur des hips de grande taille. Alors de grande taille, on parle de 8 ou 16 gigas, hein, même s'il marche en dessous, là où il tire son, son meilleur euh, son meilleur comportement, c'est quand même sur des hips de grande taille. L'idée, c'est quoi C'est qu'il va découper euh, la région, en euh, il va découper la génération en régions de taille fixe et faire le garbage collecting uniquement dans ces régions-là il doit remplacer, il remplace pardon, le parallèle GC par défaut sur des JVM 32 et 64 bits en mode serveur. Quelque chose d'intéressant aussi, euh, la JEP254, les compact strings, l'idée c'est quoi C'est de réduire l'empreinte mémoire nécessaire au stockage interne des chaînes de caractères. Alors d'aujourd'hui quand on regarde une JVM, une grosse partie du HIP, c'est des chaînes de caractères. Et l'idée ça va être de réduire un petit peu la taille consommée, alors pas forcément dans tous les cas, mais en tout cas nous on va être impacté. On va être impacté pourquoi Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, en Java 8, le stockage interne, c'est un tableau de caractère de type char, c'est un tableau de char, donc sur 16 bits, parce qu'ils sont encodés forcément en UTF-16, en interne dans une JVM. Alors, il y avait déjà une première tentative en Java 6, euh, qui était avortée parce que l'implémentation avait pas été complète. Alors, on pouvait l'essayer en utilisant une option spécifique -xx2.1 plus use compress strings, mais qui était buggée, donc elle avait été retirée en Java 7. Et eh bien en Java 9, ils ont, complètement, euh, ils, ont été complètement à, à, ils ont tout réimplémenté. Et du coup le stockage interne maintenant se fait sur un tableau de bytes, avec un octet supplémentaire qui précise si le format de stockage c'est de l'UTF 16 ou euh, du latin 1. Quelque chose qui est important, c'est vraiment de l'encapsulation, hein. c'est le format interne qui a été changé, l'interface de la classe string ne change pas. Et normalement, ça ne devrait pas avoir d'impact pour nous et il vaudrait mieux parce que c'est JVM, ce n'est pas gérer une chaîne de caractère. Mais si jamais vous avez des soucis, vous pouvez quand même utiliser cette petite option pour euh, désactiver ce comportement et revenir au comportement qu'on avait avant. Et puis quitte à tout casser, dans la JEP 280, il change complètement le bytecode qui est généré pour concaténer les chaînes en utilisant en fait l'invoke dynamique plutôt que l'invoke virtuelle euh, comme actuellement. L'idée c'est quoi C'est que dans un futur, euh, ça sera le même code qui sera généré euh, par le compilateur, mais par contre, ils seront capables de faire des optimisations euh, au niveau de cette concaténation de chaînes. Euh, c'est quand même quelque chose qui fait peur, hein, ça. Hein. Toucher aux chaînes de caractère, euh, pour l'instant, ça se passe bien, mais c'est pas neutre. Hein. Euh, par contre, en termes, quand je vous disais que la JVM peut avoir de l'impact, là, par contre, ça devrait réduire assez drastiquement la taille de nos hip quand même. Hein. Moins de mémoire consommée, un peu moins de garbage, enfin, des choses intéressantes. Au niveau du support des standards, euh, bon, ça supporte maintenant l'unicode 7 et 8, ce qui rajoute à peu près 35 000 caractères, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on était en 6.2, euh, en Java 8. Au niveau de la Javadoc, maintenant, il est en HTML5. Et, pas mal, hein euh, Avec une vue par package, on s'en avait déjà, mais aussi une vue par module. Et puis maintenant, on a quand même la possibilité de faire une recherche dans la Javadoc. C'est pas énorme, ça Ouais. Alors bon, c'est pas, il euh, y a David qui est là, il euh, n'y a pas un moteur de recherche hein, derrière, pas encore, ça viendra peut-être un jour. Pour l'instant, c'est une implémentation en JavaScript, mais franchement, ça vous évite d'avoir à, à faire des recherches. Euh, vous tapez tout, le nom d'une méthode euh, ou d'une classe et vous pouvez tout, tout de suite tomber euh, sur ce que vous recherchez, c'est quand même sympa. Pour ceux qui s'intéressent à la sécurité, euh, au niveau du Keystore, ils ont remplacé JKS par PKCS12 bah, pour améliorer la sécurité, les algorithmes de cryptage sont bien plus forts. On a un support standard maintenant de chat 3 c'est pas mal, euh, avant il fallait passer par des API, des API tiers. Ça reste du JCE standard, on demande l'implémentation et on peut euh, demander euh, le hachage avec du chat 3 sur les algorithmes 224, 256, 384 et 512 en standard. Alors, quelque chose qui est sympa aussi, pour l'instant euh, c'est limité à une seule classe, on va avoir la possibilité d'utiliser euh, des caractères UTF-8 dans les fichiers properties. Ce qui n'est pas le cas du tout à l'heure d'aujourd'hui, c'est forcément de l'ISO 8859 1 avec éventuellement native to ASCII pour euh, faciliter l'encodage. L'idée, c'est qu'avec Java 9, alors malheureusement pour l'instant, c'est qu'une seule classe, la classe « property resource bundle », vous pouvez encoder vos properties en UTF-8. Au niveau des fonctionnalités diverses, euh, il y a une petite amélioration de la notation « add-deprecated ». Ils lui ont ajouté deux attributs « for removal » et « since » for removal qui va simplement nous préciser si dans la prochaine version de Java l'API va être retirée et va être retirée pour de vrai. Alors d'aujourd'hui tout ce qui est dépreketed, ils n'ont jamais rien enlevé. Maintenant, si vous avez un for removal, dans la version d'après, vous serez forcément obligé de changer puisqu'elle ne sera plus là. Et puis SINS qui nous permet de préciser depuis quand elle est dépréquétide. Il y a un nouvel outil, euh, JTPR scan, qui vous permet en fait de scanner votre code à la recherche des API dépréquétides des qui sont utilisées. La JEP 11, elle introduit une notion d'incubateur-module. L'idée, c'est de développer et livrer des modules non standards ou en cours de développement. Petite contrainte, ces modules sont préfixés par JDK.incubator et le nom des packages exportés, donc utilisables, sont, forcément, sont préfixés par JDK.incubator. Ce qui fait que le jour où ils sortiront de ce mode incubateur, ils vont forcément être renommés, au niveau du nom des modules, au niveau du nom des packages. Ça, c'est pour s'assurer que vous êtes bien sûr d'utiliser une fonctionnalité qui n'est encore pas forcément mature. Forcément, du coup, ces modules-là, ils ne seront pas euh, offerts en standard. Il faudra demander leur ajout avec l'option add modules Et puis, alors, d'aujourd'hui, en Java 9, il n'y a qu'un seul module. Euh, c'est l'implémentation d'HTTP2 qui, pour l'instant, sera dans ce mode-là. Au niveau des fonctionnalités la des l'API Applet est dépréciée. Ouais, alors, ce n'est pas, pas du regret, c'est de la nostalgie. Hein. Moi, j'ai commencé avec des Applet. Euh... Bon, essentiellement, pourquoi Parce que les navigateurs vont plus le supporter ou, en tout cas, ne le supporteront bientôt plus. La solution de remplacement, si vous voulez rester dans du Java, c'est Java Web Start. Euh, et quelque chose d'intéressant, il n'y a pas de for removal. Donc à l'heure d'aujourd'hui, elle est dépréquettée, mais elle sera toujours là. Les démos, les exemples qui étaient fournis n'étaient plus maintenus, étaient trop anciens, ils sont supprimés. L'agent JVMTI HProf, il est aussi supprimé. Au niveau des fonctionnalités reportées, euh, il y avait peut-être quelques fonctionnalités intéressantes euh, qui devaient être intégrés, intégrées. Notamment la JEP 230, qui proposait une solution basée sur GMH pour faire du micro-benchmark, ben, c'est reporté. On aurait dû avoir une API pour gérer du JSON, ça je pense qu'elle ne sera même pas reportée. Sera... Ce n'est plus dans l'idée le... du JTK de fournir ce genre de choses, que ce soit de l'XML ou du JSON, ce sera g... probablement des modules gérés par d'autres choses. On a ce client HTTP2 et WebSocket qui aurait vraiment été intéressant, mais qui est pour l'instant n'est qu'en incubateur. Et il y avait la JSR354 qui est aussi reportée dans des versions ultérieures. En conclusion, euh, il y a encore plein d'autres choses, hein. alors je vous en ai donné une liste, elle est même pas exhaustive, il y a vraiment des choses aussi intéressantes, les handles, XML catalogues, si vous faites de l'XML, il y a un certain nombre de choses qui sont dont je ne vous ai pas parlé, parce que j'avais que 40 minutes, et l'idée c'est que alors depuis quelques temps, maintenant on sait que c'est plus le 27 juillet, mais ça sera à minima le 21 septembre, si le vote est positif, en tout cas, qu'on aura une release euh, de la version finale. Vous pouvez déjà télécharger les versions Early Access pour essayer un petit peu tout ça. Je vous ai mis l'URL. Ça vous permettrait aussi éventuellement de tester les modules. Et puis, euh, il faut reconnaître quand même qu'Oracle a fait un gros effort de documentation. Si vous allez à cette URL-là, il y a pléthore de documentation sur tout l'impact que va avoir Java 9. Euh, et là, je pense qu'ils ont fait un gros, gros effort de documentation. Et c'est terminé. Il reste une minute pour les questions. Vous avez applaudi trop longtemps, le time est terminé. J'ai le temps de prendre une question s'il y en a une Allez, est-ce qu'il y a des questions oh, Je sais que alors sur ce genre de taul, c'est toujours un peu embêtant les questions parce que je vous ai montré plein, plein, plein de choses. Bah, pourquoi ils ont gardé euh, la compatibilité sur 4 versions alors que finalement ils ont déjà mis euh, OL, le Java 7 Pourquoi ils gardent finalement versions bah, Tu sais, le problème c'est que tout le monde n'est pas encore passé à Java 8. Hein. Qui utilise une version inférieure à Java 8 Ouais, ben voilà. Inférieur à Java 7 Ouais, il y a encore des mains. Inférieur à Java 6 Ah, il y en a un, un timide au fond. Euh... Non, en fait, l'idée de ça, je pense, c'est de, de, de réduire la quantité de code nécessaire au compilateur et à la JVM. D'accord Alors d'aujourd'hui, ça ne fait que grossir. Chaque nouvelle version, ça grossit, ça grossit. À un moment donné, en termes de maintenabilité, de choses comme ça, ils ont vraiment des problématiques. Donc l'idée, ça va quand même être de réduire. Ouais, mais encore une fois, quand tu vois là, deux versions, tu avais la moitié de la salle qui. Oh, voyez Ah, bah après, tu peux toujours garder les anciennes versions du compilateur, oui. Il faut poser la question à Rémi. D'autres questions Non, euh, non, par, par, non, non. Alors, c'est pas des événements, hein. c'est vraiment de la, des callbacks hein. c'est de l'appel de méthode. Hein. Donc euh, non non euh, c'est pareil avec CDI hein, quand tu quand mets des événements CDI ça sort pas de la JVM là si tu veux sortir de la JVM il faut passer par d'autres mécanismes hein, JMS ou euh, ouais ouais il n'y a pas de communication inter euh, inter JVM bon bah merci à tous bonne continuation